Écoute tout le monde, les chiens de froid, le puissant ou le soumis. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez tout simplement voir le meilleur deck de la méta. Alors, il y a deux decks qui, qui dominent finalement euh, dans ce jour 3 euh, de la méta. Vous avez deux DK. D'ailleurs, le DK Frost et le DK Blood. Alors le DK Blood, euh, je, vous le présente, je vous présente celui-ci parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Il a vraiment gagné plein de cartes et dont deux euh, dans.. Euh, des, euh, euh, dans, euh, comment dire, Avec deux fonctionnalités Vraiment euh, totalement différentes Alors c'est un peu flou ce que je suis en train de vous dire Mais en gros il a gagné une carte d'early extrêmement puissante Qui change finalement totalement la face du deck C'est l'éventreur en arcanite Qui est absolument cool parce qu'elle ça permet d'avoir une bonne arme pour trade et d'avoir cette petite prise de bord très intéressante. Il y a vraiment ce côté heal dans le deck qui est encore plus présent que d'habitude. Et en carte de value, une carte totalement fumée, en tout cas dans cette version-là, dans ce deck-là, c'est le prêtre plume euh, qui finalement vous permet de découvrir bah, très souvent, voire tout le temps, deux sorts. Et évidemment, on sait, les sorts de DK sont dingues. Donc vraiment, il y, a, il y a deux decks. Alors, ça dépend des serveurs. Parfois, l'un euh, est un peu plus haut que l'autre. Mais par exemple, voilà, sur le serveur asiatique, les deux ont vraiment exactement le même... Euh, le même euh, win rate voilà on est sur un deck méga puissant alors je pense que si jamais il y a une vague de nerf je pense que euh, le DK Blood et le DK Frost seront euh, nerfés parce que là il domine vraiment euh, assez euh, pour le moment en tout cas ça va encore changer mais il domine assez violemment la méta alors je donne plein de petits tips plein de conseils hyper intéressants vous allez voir ce deck là se joue d'une manière euh, un peu particulière pour le coup même si c'est un deck contrôle voilà il y a des petites choses à savoir il y, y a une théorie finalement à, à, à appréhender qui, voilà, que j'explique je, que je, évidemment dans la vidéo, donc vraiment je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté, profitez-en il reste euh, que quelques jours euh, bah avant la fin de la semaine ça finira le, pour le lien HelloFresh donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore profité de cette offre totalement dingue pour HelloFresh vous avez dans euh, description et commentaire le petit lien, vraiment foncez foncez, vous ne le regretterez pas. Et justement vous allez le regretter si jamais vous loupez l'offre et qu'un ami vous en parle la semaine prochaine. Vous dites alors t'as pris l'offre HelloFresh là que les streamers euh, mettent en avant Et vous allez dire bah euh, ben non euh, j'ai considéré que c'était du scam. Ah bah ouais mais fallait pas mec parce que c'est incroyable. Bref et euh, sinon vous avez un stand gaming, Vous avez un, le jeu concours reprend finalement pour un stand gaming. Vous avez la possibilité de gagner un jeu gratos. Euh, pareil, donc le petit lien euh, Instant Gaming, n'hésitez pas. Euh, moi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de euh, vous abonner à HelloFresh et euh, de faire le jeu concours Instant Gaming. Et là, bim, bim, bim, vous êtes trop bien. Sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un DK. DK euh, rune de givre ou DK rune de sang. Les runes impies ne sont pas forcément présentes dans la métal. On va garder le ramasse cadavre, on va garder le baron. On ne va pas garder son vampirique parce que ça peut être un match mirror et finalement... C'est pas une carte qui est incroyable Mais euh, Enfin C'est une carte qui, a, qui est cool Mais plus tard L'idée c'est quand même D'avancer dans le deck De mettre un petit peu de créature hein. euh, Même dans un mirror de contrôle La value se fait aussi En agressant un peu L'adversaire de temps en temps Bon là on a évidemment Une information euh, Alors DDK Selon HS Replay Il y a euh, bah, il y a Un rune impie Quand même euh, Mais popularité 9,4% Donc euh, alors c'est pas Popularité C'est pas la popularité euh, C'est pas le le, comment dire, le, le nombre de decks, enfin le pourcentage de decks dans la méta, évidemment. Euh, mais je ne sais pas comment ils calculent d'ailleurs la, popula la popularité sur HS Replay. Peut-être les votes, des choses comme ça. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que contre la version Runimpi, on est à 57,3%. Contre euh, la version euh, Frost, on est à 54,2%. Évidemment, contre. Euh... Alors, contre la version Blood, vous allez me dire, bon, c'est du 50-50. Non, on est à 51,2. 51,2, vous allez me dire, mais pourquoi parce que tout simplement, ça c'est la liste la plus puissante de la méta. Donc les joueurs qui vont jouer Blood, DK, bah, vont pas tous évidemment jouer cette version-là. Et par définition, on va être plus proche du 51-52% que du 50-49-48. Vous voyez l'idée euh, J'ai envie de développer la créa. Bah, surtout que j'ai des kilos de quartier. Donc, on va faire ça. On va agresser. Petit à petit, on va agresser. Alors, il y a du heal dans ce deck. Mais il n'y a pas non plus un million de heal. Donc, euh, c'est quand même important de. Voilà. De... En fait, le terme, c'est même pas agresser. C'est sortir de la zone de confort l'adversaire. Oh Écoutez, ça me plaît bien, ça. Euh, ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. En termes de value, on est bien. On a l'Alexandro Mogrene qui est évidemment très très euh, méga sexy. Enfin, qui est clé. En vrai, dans ce match, c'est clé. Donc là, il y a la créa qui proc. Elle est pas mal. Elle est 4-4. C'est gérable. Alors, je suis pas bien, mais en même temps, je suis bien. <rire> je suis pas bien parce que... Ha Voilà. Euh, j'ai perdu mon mot graine, mais je suis bien parce que j'ai une 7-7 qui va pouvoir bourrer. Et finalement, je vais pouvoir prendre le lead, entre guillemets, grâce à ça. Je vais essayer, en tout cas. Euh... On va faire l'institutrice. Euh... Ok... Oh c'est pas mal ça En fait il y a des trucs sympas à faire Parce que Ça, ça me coûte 1, donc je fais ça... En fait l'idée c'est que je voulais vraiment lui rentrer les dégâts dans le visage donc là je peux, waouh c'est super euh, Ça ça met des dégâts Et ça met du board et on bourre Et vous voyez on a pris le lead Après bon euh, on est en, en Mirror d'un deck control donc il a quand même Vraiment la possibilité et les ressources surtout euh, De se défendre Mais en tout cas voilà on a pris le, le, la game à notre compte et c'est important, on bloque aussi les Alexandre Mograine, les trucs comme ça Là il peut pas Mograine pour 7 Parce qu'il va juste se faire bourrer énormément et il perd totalement La tempo, donc faire ça est une erreur Clairement. Euh, bon, déjà, on va full, full, full tête. Ouais, vous voyez, on ne laisse pas respirer. En fait, on veut bloquer ses combinaisons d'AOE. En fait, s'il fait une AOE, on ne veut pas qu'il puisse faire AOE, je me heal. Ou AO je remets du board. Et voilà, chaque tour on va on va maintenant grignoter. Et, et c'est ça qui est intéressant. Donc l'asphyxier, bon, bah, ça change rien. On a toujours ce, cette texture. Qui nous donne l'étal. D'ailleurs, hein, on board, il y a l'étal. Hein. On a 13 plus 1 du pouvoir héroïque. On a 14. Ok. En fait, il y a des matchs parfois qui paraissent compliqués, mais en fait, ils sont pas si compliqué que ça. Il faut juste arriver à comprendre le match-up et ça, c'est un peu l'expérience aussi des matchs Mirror. Alors, en guerrier contrôle, ça se passe pas comme ça parce qu'on n'a pas la possibilité d'agresser. C'est ça aussi la, la différence, pour moi, énorme entre le Decafrost et le guerrier contrôle. C'est tous les deux des decks contrôle, sauf qu'il y en a un. Bah, en fait, il est hyper... Euh, il se soumet vraiment à l'adversaire. Lui, il se soumet pas. Vraiment, il, il, il, il est... Euh et il est proactif, voilà c'est ça le terme. C'est qu'il n'est pas uniquement réactif, il l'est, et est, il l'est vraiment d'une belle manière, mais il est surtout proactif et c'est important. La on est sur Hearthstone, c'est un jeu de board. La meilleure défense, c'est la prise de board, c'est la présence on board. Ce n'est pas le cas dans les autres jeux de cartes. Sur Magic, la meilleure défense, c'est d'avoir plein de cartes en main. C'est ça qui fait peur. Euh, ok. Qu'on garde l'éventreur. Il y a une sacrée carte. J'ai la pièce. Je vais la garder parce que ça permet d'aller chercher les créatures contre les Frost. La question c'est est-ce qu'il y a plus de Frost En fait le truc c'est que je pense qu'il y a... Frost c'est à peu près pareil en winrate. ça dépend des serveurs d'ailleurs. Euh, sur le serveur Asie c'est 50... pareil, sur serveur euh, Amérique je crois que le frost il est devant. Enfin vous il n'y a pas beaucoup de différence. Mais pour moi le frost il est moins sexy. Bah, en vrai, j'aurais clairement pu faire cette vidéo où je, change, où je change ce deck là. Je vous dis le meilleur deck de la méta et je joue le Deka Frost. Franchement, c'est deux, deux mêmes decks. Euh, c'est 57. 50, attends, j'ai buggé. 55,85% de win rate pour ce deck sur Asie. 55,86% de win rate sur. Euh, sur euh, pour le à... Enfin pour le, le Frost, donc euh, pareil quoi, franchement, ok, strong, et on agresse, on agresse, on agresse, fait plouf, on a un super trade. Il n'y a pas besoin d'avoir une créature de fou. Genre juste 3-3 et on grignote. Vous voyez vraiment ce côté un peu tempo. En fait, euh, voilà, on, on met un peu de tempo dans notre game. Et c'est pas mal parce que ça va l'obliger à parfois faire des plays défensifs, même un peu euh, overreact, alors qu'il est censé faire des plays euh, développants. Donc euh, moi ça me plaît de jouer comme ça. Et je trouve qu'en Mirror de Decafrost, c'est une bonne façon. Vous voyez là, typiquement, faire une frappe de la mort sur un 3-3, c'est horrible. Mais en même temps, et pourtant je continue à agresser. Donc ce play est même pas spécialement bon. In fine Ah piocher c'est bien quand même dans le match Je pense que piocher c'est bien Ah piocher c'est quand même fort Je pense c'est une clé Il y a recousu, il y a Mograine, Il y a les prêtres plumes qui sont euh, exceptionnels Je pense que piocher c'est quand même vraiment un prend renfort C'est rigolo là Ah il va jouer vizir wow. Non, c'est... Wow, c'est cra... crade comme play. Hein. Je crois qu'on va crognom. Est-ce qu'on trade voyez bon, y à fixer dans son deck. Je pense que c'est important d'avoir des boards dans ce matchup. up je, je pourrais faire le trade, mais en fait, c'est important d'avoir des petits boards. Parce que ça, s'il peut le détruire avec frappe, de la moerté, avec l'asphyxié. Par contre, s'il le détruit, il y a toujours ça qui grignote, vous voyez. Donc, j'aime bien avoir des boards avec des cartes qu'on n'a pas envie de détruire, typiquement. C'est le cas ici. Même si je blesse mon croc, finalement, je m'en fous un peu. Ça change pas grand-chose. Ah, le Mogren, mais vous voyez, là, on a cette... Justement, lui, il a une avance sur moi, parce qu'il a ce fameux Mogren. Mais on agresse l'adversaire. Bon, ça prend une AO si je fais ça. C'est gros, hein, mais... On va juste faire ça Je me dis est ce que j'avais pas l'étal non. non Bon le Mograine on s'en moque vu qu'on est en train d'agresser Et puis on lui a fait beaucoup, perdre beaucoup de points de vie hein. Ça c'est un peu chiant mais... Il reste bas en life Peut-être faut juste faire ça, il n'y aura pas beaucoup de créa dans ce match-up. C'est con mais juste ça, en mode tempo. Je crois que je vais jouer mon recousu en tempo, je vais bourrer, comme ça j'ai de re redouble créa. Vous voyez, c'est un peu bizarre mais faut essayer de comprendre l'adversaire, se mettre à la place de l'adversaire et c'est comme ça qu'on arrive à faire nos plays. C'est évidemment d'autant plus facile quand on joue le même deck sensiblement. Parce que surtout si on a un tracker, on peut se dire bon bah là dans mon deck j'ai ça, donc dans son deck il a ça. Et finalement, on sait que des boards comme ça, nous typiquement, s'il fait 2-5-5, on est un peu emmerdé. Alors, il y a des AOE, mais vous voyez, celle-ci ne fait pas tout. Et celle-ci, c'est la même. Donc, là, vous voyez, il a peut-être du mal à détruire les deux. Asphyxié, c'est strong. Okay. Hasta alors, c'est bien. Ah, ça a l'air cool quand même de développer le, le gros. Je me faire ce trade. C'est Ma con, mais ça setup, hein. Ça setup, hein. setup un létal, hein. Je pense que c'est important de, de, de lui faire vraiment peur et c'est ça qui va permettre de, de, de le faire réaliser plein de plays ultra ultra défensifs qui sont par définition pas très bons. C'est le fameux truc de « Ah je suis obligé de balancer un anti-bet sur une carte où j'avais prévu cet anti-bet pour une autre mais je dois le faire parce que je suis en train de mourir. » Et ça c'est très très cool. Ça oh, c'est sacrément fort. Et vous voyez je remets du board, board, board, board à chaque fois en fait je vais pas le lâcher le gars. Et à un moment bim je ferai alors. Un 7-7. Bon il va détruire le board ok. C'est un peu chiant là quand même Rafale ça va dans la tête On a vraiment envie d'aller dans la tête Ah le fléau Bon pour le coup on a le fléau Donc on va faire le play défensif Ça Et ça Ouais. pour le coup vu qu'on a le fléau on peut vraiment le faire play défensif Je me dis que c'est moi qui vais continuer à avoir le board vu que j'ai l'initiative Là il est mort hein Il est obligé de détruire ça encore une fois Bon il va le faire mais Oh le deuxième Mograine Attendez il meurt pas sur le deuxième Mograine Ah non c'est vraiment empirique. Bon là ça pique un peu C'est bon ça c'est fort Je est-ce qu'il n'y a pas un play où on décale ah, C'est un peu peureux de faire ça. Mon règne est éternel. En train de, je pense que je peux perdre ce match. Hein. en train de perdre ce match. Après, il y a un play avec ça qui est cool. Alors, Rafale... Euh, là. Trade là. Et le gel, on a juste à geler là. Ça et ça. Ah c'est pas mal comme hein. Ah c'est mieux. Ah c'est pas mal. hein. Franchement c'est même mieux hein. C'est même mieux parce que... Bon, Ra, c'est chiant, mais ça... Ah, mais là, il a trop de Il a trop de trucs comme ça. Trop, trop chiant. Ah, il en a joué trois. Hein. Je peux pas accuser le coup, mais... Je peux quand même accuser le coup, hein. Ça tape hein. Ça tape, ça tape hein. alors derrière. À un moment il a plus d'AO, c'est bon. Asphyxié. Ça, ça serait pas risqué de tuer ça. Je cherche un mort-vivant et je mets un mort-vivant sur le board. vachement risqué, non Il est pas mort là. Il est mort. Hein. Bah, en vrai, il est mort aussi avec euh, Astalor. Hein. c'est plus propre de faire ça l'idée c'est d'essayer de faire le play le plus propre possible ouais, l'idée c'est de faire le play le plus propre qui rentre le plus de dégâts là évidemment on a gagné mais voyez on gagne aussi parce qu'on on a vraiment respecté en fait du tour 1 au tour euh, là je sais même plus quel tour on est mais on est bien avancé dans la partie euh... On a respecté la, la théorie, enfin ce qu'on voulait faire de cette game, mais c'est important, parce que là finalement c'est vraiment l'expérience et le, la, la, le, le skill qui nous fait gagner ce match, c'est pas vraiment les cartes, parce que dans l'absolu il a eu deux Mograines. c'est juste que lui il a décidé de jouer plus contrôle, moi j'ai décidé de prendre le board à mon compte, et c'est comme ça que j'ai pu, au moment où il a fait ses gros tours clés qui allaient faire gagner, genre les mograines, bah moi j'ai mis de la pression à chaque fois derrière. Et le problème, c'est que si cette game, on décide de la jouer contrôle, on se fait éventrer. Parce que le gars, il a fait plouf, double maugraine. Genre, on touche pas terre dans cette partie. Paladin. Alors, Paladin, c'est le seul match-up qui est dans le orange. Tous les match sont au vert. C'est-à-dire qu'on a que des bons match-up. que relique des h c'est 47,5. Mais Paladin pur, c'est 48,9. Je pense que je vais garder Guide dans ce match. La haut est cool, hein. Ah, l'idée c'est quand même d'avoir le board, mais là haut elle est quand même importante. Ah, je vais garder la haut. Euh, De toute façon, on sait que c'est un paladin qui va agresser. Donc, euh, je vais me défendre avec les créas mais au pire j'aurai ça. Pour bon, le coup, là, on va jouer vraiment comme un deck très très contrôle, quoi. Bah, c'est très très bien. Alors, je dis une connerie je dis que c'est très bien mais c'est euh... j'ai confondu avec euh... avec le voleur d'âme ok est-ce qu'on pièce baron en vrai on a une curve qui est super basse donc ça, je crois que ça me va je crois que ça me va ma curve est méga méga basse donc ça me dérange pas de... De toute façon ça c'est pas le genre de truc que je vais faire T5. Enfin c'est pas le truc que j'ai envie de jouer T4 plutôt. T5 oui mais pas T4. Les value hein. On s'en fout de piocher là maintenant on veut value. Ouais, grider, faut pas grider en se disant euh, ça je vais jouer les T6 ou ce genre de choses, ça marche jamais dans le match-up. À un moment, il y a trop de board, on se dit eh non, en fait, jamais. Ouais, chaque tour, il met quand même beaucoup, beaucoup de présence. Ah ouais, c'est super là on a un beau bébé on board. Genre la 4 4 faut la gérer, elle est lien de vie. Et puis euh, Vous voyez nos AOE, on va pas les faire T5, hein, c'est vraiment au cas où. Ça c'est chiant. Donc c'est un pur évidemment. Elle romp funky. On pourrait. On est Pas obligé, mais on pourrait. Bon, je pense qu'on va pas le faire. On va faire ça. Ça. Ça. Ça. Tranquillou, on est à 23. Faut faire quand même gaffe, mais... C'est agréable. Les DK control je trouve ça super agréable. Autant que guerrier-contrôle, euh, voilà, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme prêt-de-contrôle, c'est qu'il y a vraiment des tours où tu fais rien. Là, tu fais tout le temps des choses et je trouve que c'est agréable. Tu joues à Hearthstone, quoi. Même les tours où l'adversaire ne joue pas des choses que tu as envie de détruire, tu joues quand même à Hearthstone. Faire quand même gaffe. Bon, ça c'est génial. Baron. Oh, c'est super. J'ai pas envie de faire euh, d'enlever mes, mes super cartes en main. La fameuse comtesse. En vrai la comtesse elle est bien parce qu'elle me permet de faire un play. Euh... Ah non mais attendez. J'ai un recousu de Fada. J'ai un recousu de Fada là. Bon on est à 5. Mais on est que à 5 en cadavre. Donc faut un peu faire gaffe quand même. Mais bon il y a un petit board à gérer. Bon en vrai euh... On peut être très très mal. Hein. En fonction des, des légendaires qu'ils trouvent. Si c'est des légendaires avec des d'agonie, avec des effets de value, ça va être très très chaud. Si c'est des trucs, juste des grosses pommes de terre, je pense qu'il y a moyen. En fait, ce Paladin Pur, il a gagné vachement en early game. Il a des cartes, de, genre le Jitterbug, le petit Murloc euh, Elrond Funky. Euh, je trouve qu'il a gagné beaucoup beaucoup d'early. De, après c'est normal c'était un deck pur, donc on était obligé de jouer que des cartes paladins et parfois euh, on avait nos 26 cartes et les 4 dernières ont bourré un peu quoi. Là maintenant on a la possibilité d'avoir vraiment 30 cartes d'excellence excellente. Fusera, hein, que fait-il Ah il ressuscite des serviteurs. Pas envie de faire une AOE hein, sur des cartes comme ça. Je veux bien trouver un anti-bête. Que je tue. Ah, j'ai quand même envie de tuer ses serviteurs, non Quoique j'ai une AOE, mais je lui donne l'info. C'est con, mais je crois que je vais... J'ai pas envie de... En fait, je pense que cette game, je la gagne si elle dure. Donc je vais faire ça. C'est un peu bizarre. Mais c'est une game où je veux pas donner d'informations à l'adversaire sur ça. Je veux qu'ils se disent, bon allez, je bourrine et là tu meurs. Il n'a pas envie de... Vous voyez, il a envie de le statu quo. Mais en vrai, le statu quo, je suis pas sûr que ce soit si bon. faut voir. Ah ça c'est pas mal quand hein. même. Ça c'est quand même pas mal. En vrai, le play est un peu bizarre mais je crois que c'est ça. Non, plutôt ça. Ah, je peux piocher d'abord, en vrai, théoriquement. J'aurais pu rentrer les 5, mais... Je vais enlever un peu de dégâts. 29, je crains rien. Moi, je statu quo. Il décide de statu quo, moi je statu quo. Et le statu quo me... M'avantage plus que lui. Quand je dis statu quo, c'est-à-dire il, il, il overboard pas quoi. Il se dit pas c'est mon dernier tour, let's go. Si une AOE, tant pis. Donc en faisant le statu quo, il essaye de me gratter de la value. Mais je pense qu'à ce petit jeu-là, il perd, vraiment. Je pense qu'au plan de jeu de la value, je suis supérieur à lui. On aurait pu faire ça avant, non Bon, on est à 15. Donc en termes de PV, on est OK. Il oh, faut éviter de prendre une rush, mais euh, une charge. Ok. Faire gaffe avec ça quand même. Ouais. Faut quand même faire gaffe. S'il n'y a pas une rush, une charge là. Je ne suis pas méga confiant non plus. Je pense qu'on va tout détruire. En vrai la 9-9 charge elle me tue. Je peux pas la tourner autour réfléchis tant oh, pis je fais ça et s'il là il a gagné donc il peut gagner avec la 9-9 charge et l'arme oh. nice bon, j'ai eu un peu peur en vrai oh c'est gros ça pioche 3 cartes ok bon, on va pouvoir se si healer un peu Oh attendez, est-ce que c'est pas mieux ça En vrai il bourre. Ouais non. Non c'est pas mieux. Je sais pas. Enfin oh, ça aurait été tellement cool avec ça. Le problème c'est que je suis trop bas en PV, je vais me faire rentrer, non. Je suis obligé de. Bon théoriquement je reste pas mal quand même hein. Les trois cartes ça me fait un peu peur mais. D'accord, on n'a jamais de furoncle. Hein. On est obligé de détruire ça. C'est que 3 life. Oh là là, ça, ça met des tons, mais je tue ça, je tue ça. Mon règne est éternel. Je tue ça. Il reste. Ah, il reste beaucoup. Hein. Non. Ah, ça m'ennuie! Oh super! Alors, on va prendre les petits sorts euh, pas chers. L'autre il coûte 3 mana, trop cher. Bon, ça fait un beau match, hein. Mais en vrai, on le contrôle de A à Z. Même si à un moment il, y a eu un, il avait une possibilité de gagner avec Roi Crush, peut-être qu'on doit essayer de, de faire attention à cela. En fait, je veux agresser là, maintenant. Ma main, elle... Ouais. C'est genre, c'est un play qui est un peu bizarre, mais en fait, toute la value a déjà été générée. Donc là, maintenant, je cherche pas à faire de la value. Je cherche juste à rentrer dans une deuxième étape. Et ouais, il l'a compris, il part. Ah, c'est fort. Hein. C'est fort, il faut que ce soit nerf. Il hein. ah, y a des chances, en vrai, que ce soit nerfé, ce genre de pack. Hein. Parce que... Oh, bon, on sait qu'en général, deux semaines après une extension, il y a des nerfs. Après, euh, ils peuvent être. Euh, J'ai l'impression que là, sous la dernière méta, ils ont été beaucoup plus réactifs aux nerfs. Euh, et ils, franchement, il pourrait y avoir des nerfs euh, très très bientôt. Hein. Je pense que ça peut être une vraie possibilité. Enfin, avant les fameuses deux semaines classiques, quoi. Ah, elle est super, cette main. Elle est incroyable, cette main. Ah, elle est magnifique. Hein. Franchement, il y a de la value, il y a du board. C'est des vraies cartes. On joue pas genre pour 3D1, pour 2D1. Genre des vraies cartes qui ont des effets. Ah, c'est génial. Il est vraiment trop, trop agréable ce deck. Ah, dans son. Bon, ça, c'est une grosse arme. Détruit un serviteur. Il joue quoi C'est quoi les voleurs Voleur secret. Le seul voleur qui est marqué, c'est voleur secret 62%. 62 voleur secret, il joue pas ça. Donc c'est pas un voleur secret. On va prendre la frappe quand même. On va quand même prendre la frappe si on a la petite arma arme à 3. Euh, L'arme à 6, elle est quand même vachement grid. Ah bah si, c'est ça. Voleur secret, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, il n'y a pas de. Ah, après pas tout hein. Ok. Bon voleur secret, euh, ouais très bon matchup 62%. C'est un deck qui... Bah normalement c'est pas si mal contre les contrôles mais vu que nous on met du board Je bon, pense à leur merde et puis en fait on a déjà pris le board là c'est con mais vous voyez avec nos petits value trade On est déjà très très bien. Ah, ça, ça donne tellement le temps. Frappe de ma... frappe, Frap... pas frappe de la mort d'ailleurs. Frappe de mort, hein. frappe de tes morts. Hein. Bon, ça va tout détruire, reste grave. Bon, je pense, je pense pas. On fait ça, on sait jamais si c'est un givrant. On se rend Ma foi. Ok ok bon, bah le problème c'est que là on a une main qui est pas du tout, mais alors pas du tout euh, proactive quoi. Là on fait vraiment rien, on dépend de son board, le problème c'est qu'il risque de jouer des secrets. Ah j'aime pas les mains comme ça, elles sont... Alors, en fait elles sont confortables parce qu'il euh, y a des frappes et tout mais encore une fois sur Hearthstone vaut mieux avoir le board. Hein. vaut mieux avoir une main moins forte mais avoir plus de board que l'inverse. Hein. Là j'ai une main qui est forte mais j'ai pas la possibilité de remettre du board. j'ai pas vraiment envie de faire frappe là-dedans. Bon ça c'est bien. Ah ça c'est bien. C'est super. vais quand même le trade ça. Je vais garder mes petites créas pour grignoter, c'est con mais je crois que ça me va. Le petit grignotage là comme ça c'est bien relou pour lui. Faut quand même tuer l'adversaire. Et en on n'a pas d'énormes cartes pour le tuer donc on blesse, on blesse. Avec les armes on un, on rentrera peut-être un peu de dégâts avec l'Alexandro Mograine évidemment. Bah, là on a déjà gagné deux. Hein. Donc c'est un. c'est deux tiers d'un Maugraine. Hein. C'est con mais. Il faut le voir aussi comme ça. Ouais, bing... bingo, ça peut être un peu chiant. Tout dépend. Après sa sortie n'est pas extraordinaire. Ah, est à cet alors c'est pas très très grave en vrai. C'est une carte de value mais la value il l'a déjà de toute façon. C'est pas quelque chose qu'on recherche spécialement. Bon ça peut être à une objection. Ou une rune. L'un comme l'autre on s'en moque. Bah, en vrai non, si c'est pas mal, parce qu'on nos PV nos, sont, ont été changés avec la rune explosive. Krabatoto Krabatoto. Bon. Tout ça pour des petites créas. On prend, on prend. On met une 3-3, c'est vraiment crade. Je me demande s'il ne faut pas juste faire ça. Est-ce que je veux la stacker cette arme Ouais, un peu quand même. Hein. Quoique. Franchement, juste pour un, un stack de plus. Non, let's go. Non, bourron, bourron. Bourron, on a une main qui n'est pas assez bonne 4 4, -4 elle peut peut-être rentrer face Franchement, il a quand même lâché un Krabatoa pour détruire des hunts, quoi. Donc, euh... je pense qu'il a une main, mé... je sais pas, c'est dur à dire Alors, peut-être qu'il a une main méga contrôle, mais pourquoi il aurait mis Krabatoa Il a vraiment rien fait avec son Krabatoa Ouais, va... je pense qu'on va grignoter hein. Franchement, le, le, le pouvoir héroïque, là, on va l'envoyer dans la tête tous les tours Ping, ping, ping, ping, on a des voleurs d'âme On peut piocher une autre arme on peut pêcher un crognome. Je pense que ça va être notre strat. Une strat extrêmement euh, lente. Mais en même temps, c'est notre main qui veut ça. Là, à limite, je claque un. Ouais, après, claquer un voleur d'âme, là, c'est quand même vraiment énervé. Hein. Enfin, ce serait bien de pêcher juste un maugraine. Comme ça, on n'en parle plus. Bah, c'est pas mal ça. Bah ça met du board je rentre le petit 1 dégât je prends je prends non je suis bien là franchement ça me plaît on veut pouvoir euh, arriver à rentrer des dégâts avec des créatures là on a une possibilité ouais hey, on a toujours la 2 c'est con mais c'est vachement bien en vrai voilà c'est deux dégâts dans la tête. Et ça va se jouer à que dalle, mais finalement vous voyez toutes nos petits plaies du début. Ouais, vous voyez deux, il est plus qu'à 14 le gars. Et il se dit merde, il y a 43 en face quand même. Je suis à 14 mais il y a 43. Donc là je vais faire. Ça. Ça, ça reste une de deux. C'est pas extraordinaire mais ça reste une de deux. De toute façon j'ai les deux, deux AO en main donc euh, on, est en on est en grignotage, on est en grignotage. Il y a des excédents de heal mais on s'en fout. Vaut mieux avoir des, excé des excédents de heal que faire une combo parfaite où on, on, on met un 6-6 et tout. Et finalement, bah en fait il a du board donc ça fait pas grand chose. Oui il a cet alors là. Il est pas, il est pas serein. Hein. Il peut le remonter, c'est un peu chiant va falloir Mograine hein. Ou Prête Plume, Prête Plume ce serait pas mal Deuxième astalor. Bah écoutez, ça veut dire qu'il détruit pas mon board Il va se prendre un petit coup faudrait l'arme là peut-être Ah Maugraine. Oh! C'est bizarre de taper. Je vais pouvoir me healer et mettre une créa. Ou oh, C'est une bêtise là ce qu'il a fait. Après, ouais. Le croc. Ouais, j'y vais en mode très très très très, très bourrin. On bloque son Astalor, hein. c'est con mais là il peut pas Astalor, hein. il y a des choses qui vont rester en vie et, et, et il peut mourir, hein. donc euh, je suis cohérent avec ma ligne de play, peut-être que ça m'amènera pas à la victoire, mais en tout cas ça m'amène plus souvent à la victoire qu'à la défaite et je pense que si j'avais joué vraiment méga value, c'est une game que j'aurais pas pu gagner vu mes draws, hein. clairement vu mes draws, j'aurais ouais. alors il, il perd sur son erreur mais je pense que c'est un board qui met quand même beaucoup de pression ici. Et ça permet aussi, alors je viens d'y penser maintenant, mais vous voyez, on a un deck contrôle. Et finalement, on a fait combien 4 matchs 4-0 En 43 minutes. C'est pas mal en vrai, 4 matchs en 43 minutes, sachant qu'on a un deck lent. Le truc, c'est que si on prend un gameplay extrêmement lent, enfin extrêmement euh, value-control tout le temps, déjà, je pense pas que ce soit bon. Surtout dans des matchups comme ça, où ils génèrent plein de, plein de cartes, qui génèrent d'autres cartes, etc. On s'en sort pas, S'il joue bien. Et... Bah on va faire des matchs de 30-35 minutes. Donc en fait, euh, en une heure, on a fait deux matchs. Euh, si tu fais une victoire ou une défaite, euh, t'as fait une heure pour rien, quoi. Alors que là, en une heure, je fais facilement 5 euh, matchs, vous voyez. Voilà, je suis à 4-0, donc ça aide, mais. Euh... Ok. Moi, oh, je vire tout. Hein. Le guide, je le garde pas contre un des cas. Soit le Frost ou le encore moins le, le Blood. On n'a pas envie de ce petit truc. On préfère, voilà, ça. Maugren, maugren franchement je pense que je le garde en main mais pour vraiment le côté Je pense que mon adversaire va jouer Blood parce que c'est un peu plus sexy dans la méta Moi avoir quoi il dit Avoir sac pour vous Avec plaisir Ça c'est incroyable dans le match. Ça c'est incroyable dans le match. Ça à chaque fois, touk, tout, T'as une 3-5 gratos. C'est incroyable ça dans le match. J'ai même pas vu les autres. Et bam, et bam. Je le fais au prochain tour. Hein. Franchement, je le pièce ce truc. Hein. Porte-mort sur croque. Et là il a emmerdé, s'il a pas l'arme franchement, euh, t'as pas envie de faire une AOE là. En fait moi j'ai le lead, donc je continue à trade et tout. En vrai je pourrais faire euh, quartier mais, je pense que vraiment ça c'est trop fort. On lui met la pression là, on lui met grave la pression. Hein. 3-3-1-2, 2-3-3-5, il, il se fait agresser. Il a pas assez de cadavres pour détruire tout le board. Bon après il peut faire l'AOE le... euh, qui fait des du, mais met... Bon j'avoue qu'elle serait pas mal là ouais, Faut pas le laisser respirer hein. Et en même temps on perd pas de value en faisant ça Ouais c'est chiant le furoncle Ouais c'est super bien là on a toujours le board, on est toujours en train d'agresser l'adversaire. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Les plays développants chez moi me génèrent en fait de la value, même si on dirait pas. Parce qu'il est obligé de caler, vous voyez son AOE. Bon là, l'AOE était belle, mais il aurait pu faire une autre AOE qui aurait été moins belle. Frappe de la mort pour heroic dans la 3-3. Ah non. Intéressant, il a raison d'ailleurs. On lâche pas, on lâche pas. C'est pas mal ça dans le match. Quoique, non il a des grosses AOE. Je pense que c'est chiant pour lui. Après ça ça fait piocher, on a besoin de piocher je pense dans le match. Donc on va juste faire Renatal pour avoir du board et bam. Et on a encore du board et c'est un board relou. Et on grignote, on grignote, voilà. C'est con mais... C'est facile Hearthstone en fait, quand on réfléchit à un plan de jeu en amont quand on a des certitudes dans notre plan de jeu, alors parfois on peut avoir des certitudes, et finalement bah, se tromper, et se dire, ah, peut-être ce, peut ce match-up-là, j'aurais pas dû le prendre de ce... De ce dans, dans ce sens-là. Et après, il y a aussi euh, le fait de... de, de comment dire.. d'avoir de la polyvalence dans nos plans de jeu, vous voyez. Euh, contre un deck contrôle, je ne vais pas tout le temps agresser. Parfois, notre main, elle est pas faite pour agresser, et on va... L'adversaire nous agresse et on va essayer de générer de la value par la réaction plutôt que par l'action. C'est un palouf. Je vais garder ça. Hein. J'ai la pièce. Sans pièce, je ne garde pas institutrice. Mais là, j'ai T1, T2, j'ai T3, l'institutrice. Ça reste une 5-4 qui va évidemment avoir un effet incroyable. Ah, super bien là il est vraiment vraiment très très bien Lui, il est trop trop sexy hein. franchement Bon dans le match-up c'est un peu moins fort porte euh, mort euh, rocousu c'est trop lent asphyxie peut être pas mal quand même L asphyxie peut quand même être pas mal il a quand même des il peut générer vraiment des grosses créas surtout avec ça pas de boogie-boogie avant les prières du soir, ok. Euh, on tape, tape, on fait quartier. J'aime bien quartier le plus tôt possible. Ouais parce que bah, il peut, je peux pas le faire tous les tours le quartier. Donc l'idée c'est d'essayer de, de le faire maintenant T3 et de le refaire T5. Puis il faut gérer ça. C'est con, mais c'est un 4-4. Oui, c'est assez fluide. Hein. Le saut de sang. Bon, il a un bon trade. Va-t-il trade ah, Il est obligé. Enfin. Il est quand même obligé. Euh... Assez ah, intrigant. Je peux faire ça. Je vais... ah, avec les boubou c'est pas mal ça. Avec les parce que ça met 3 et ça met 1 aux autres adversaires, donc ça, ça casse les boubous, je pense c'est intéressant. Kotori Lume l'âme. Ouh c'est fort ça. joue un sort sacré sur ce serviteur, le relance sur un autre. L'amadadal qui va aussi là. Euh ouais, c'est fort. Va-t-il attaquer non. Le gel c'est pas si mal en vrai On a repris le board. Nos points de vue, on s'en fout un peu. On aurait pu gagner un petit peu des points de vie ici, mais je préfère garder, garder des, de l'endurance sur ma carte. Même si en vrai 4-2 ou 4-1, pas si ça change grand chose, mais. Ça peut changer sur les trades des tokens. Ah. Ah, bah, je pense qu'on va faire une jolie. On a une jolie frappe de la MORT. ça, ça, ça, ça, on a repris le board, on a un beau bébé, on a ça si on veut, si jamais il y a la comtesse, d'ailleurs c'est drôle parce qu'avant il n'y avait pas de voleurs dans les decks, maintenant il y a deux voleurs parce qu'on a beaucoup plus d'orli. La fameuse comtesse que gérable. Ok. Vous voyez les K17 On grignote, on grignote. Là, là on a le temps quoi. L'avantage c'est qu'on a des points de vie et on a euh, l'explosion morbide aussi. Donc c'est quand même un peu complexe pour lui Faut qu'il reprenne le En fait il peut pas essayer de choper les choses Qui, qui tirent à distance Qui font des dégâts à distance Les, les, les charges ou les effets, les effets genre le Draka, etc Enfin d'arcane. Donc il faut qu'il ait des, des cartes de value Il faut qu'il arrive à m'épuiser Mais c'est pas évident hein enfin, impo... Nous on sait que c'est impossible Mais lui il ne le sait pas Ouais, c'est pas impossible en vrai. On est sur Hearthstone, rien n'est impossible. Ouais, ça typiquement c'est pas bon. Ne pas, oh Magistère. Ça ouais. Magistère c'est sacrément... <rire> sacrément strong. Pour le coup Magistère euh, ça peut vous voyez. Eh, sur Hearthstone rien n'est impossible hein. Rien n'est impossible. Je pense que j'ai envie de laisser ça en, euh, sur le board et étaler moi-même un board. Genre... Ça. Ça. Ça, bien être mon euh, ça évidemment. Oui, J'ai pas besoin de faire une AOE en vrai. Son board il est pas forcément très menaçant. Et puis le fait qu'il soit bas en PV ça me donne aussi des possibilités. Vous voyez, c'est ça, toute cette petite agression finalement. Elle fait qu'à un moment on a le choix. On n'a pas le choix entre se défendre ou se défendre. On a le choix entre se défendre et se défendre et agresser. Et là, si le gars il est encore à 30 ou 25, peut-être qu'on fait pas forcément le play un peu plus agressif. Quoi. Là, est... Ah ouais, là il est invincible, c'est chiant. Bah le gars c'est relou quand même hein. Il est où le board <rire> il, a, il a mangé le moignon. Il a mangé le board Bah ouais. Bah ouais. ouais, c'est fort hein. C'est fort, c'est frais, c'est efficace, c'est agréable, j'ai pris, pris mon pied. Je vais être honnête avec vous, j'ai pris mon pied super deck écoutez merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu euh... n'oubliez pas pour Instant Gaming je vous euh... je ne sais même pas si je dis je pas mais je ne sais même pas si j'en ai parlé mais il y a un petit lien dans les euh... commentaires et descriptions de la vidéo pour gagner un jeu gratuitement voilà c'est un petit jeu concours il n'y a rien à faire il y a un clic à faire donc euh... voilà n'hésitez pas c'est marqué Instant Gaming et puis euh... et puis voilà il reste encore euh... quelques jours pour Hello Fresh donc euh... foncez foncez foncez et puis euh, voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde